le frère Éric Paulet Bonjour. et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre d'hier. Nous sommes le 25 mars, fête de l'Annonciation du Seigneur. Étrange fête, l'annonce d'un ange se mêle aux points presse-gouvernementaux. Une vie nouvelle est conçue au milieu des urgences médicales. La Vierge Marie est exposée à l'esprit invisible alors que nous nous protégeons d'un ennemi invisible. Marie accueille le Fils de Dieu pendant que nous essayons de barrer l'accès au virus. L'annonciation est à l'opposé de la contamination. L'incarnation est à l'inverse de l'infection. Il y a là matière à réflexion. D'abord parce qu'il y a un télescopage entre l'annonce, l'annonciation et l'épidémie. Le télescopage de la vie et de la maladie, de l'engendrement et de la mort nous voilà revenus à cette grande énigme humaine qui de tout temps a retenu l'attention, notamment des plus désabusés d'entre nous. À quoi sert-il de vivre si c'est pour mourir À quoi sert-il de se dépenser si c'est pour disparaître Cette antique musique a pris, pris aujourd'hui de nouveaux accents. On nous répète que nous ne sommes qu'un amas de cellules, une usine chimique aussi absurde qu'elle est complexe. On ne parle plus d'âme, car ce serait invoquer un principe spirituel. On ne parle plus que du cerveau. On pense que l'intelligence est un réseau de neurones et que le libre-arbitre ou la conscience ne sont qu'un fruit de nos déterminismes biologiques et de notre histoire. Mais si tout cela est vrai, si notre vie n'est qu'une agitation de molécules à la surface du vide, pourquoi nous mobilisons-nous pour contrer l'épidémie pourquoi mettons-nous toute une société à l'arrêt Pourquoi ces hôpitaux, pourquoi ces médecins et ces infirmiers qui prennent le risque de contracter la maladie pour garder en vie ce qui ne serait rien Il est confortable de jouer les nihilistes quand tout va bien. Il est aisé de se poser en sceptique entre deux repas. Mais que vienne le coronavirus et nous redevenons humains. Nous retrouvons l'attachement à la vie, la nôtre ou celle de nos proches, nous ne finissons plus pour refuser le néant. Oui, il vaut la peine de vivre, même quand on ne sait plus pourquoi on vit. Mais précisément, n'est-ce pas là que nous rejoint l'Annonciation Si Dieu envoie son Fils dans notre chair, c'est peut-être que notre chair vaut plus que nos atomes, que notre vie a plus de prix que nous-mêmes le pensons. Approchons-nous donc de la Vierge Marie et apprenons pourquoi nous vivons, et surtout, pourquoi nous vivons Pour éclairer cette question, nous avons choisi aujourd'hui de nous tourner vers le texte des textes auquel on attribue la plus forte valeur de scepticisme dans la Bible. Nous sommes allés à l'extrême de ce qu'on pense être le scepticisme. Et nous allons essayer de montrer comment, même dans ce qui apparaît comme le, la vision la plus sceptique de l'humanité ou du monde, eh bien, au contraire, la Bible nous apporte à nouveau un chemin d'espérance. Voici ce texte. De l'Ecclésiaste au chapitre 1er « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit pour l'homme de toute la peine dont il peine sous le soleil une génération vient, une génération s'en va, et la terre subsiste pour toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il tend vers son lieu. Il se lève, voilà, il est là. Il va vers le sud et tourne vers le nord. Il tourne et retourne le vent. Dans ses tourbillons, il retourne à son lieu le vent. Les torrents s'écoulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers le lieu où les torrents s'écoulent, là ils retourne. Tous les mots s'usent, un homme ne peut plus les dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, ni l'oreille ne se lasse d'entendre. Ce qui fut, c'est ce qui sera. Ce qui s'est produit, c'est ce qui se produira. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai dit à mon cœur « Voici, j'ai accru et augmenté la sagesse plus que tous ceux qui furent avant moi à Jérusalem. Mon cœur a vu s'accroître la sagesse et la connaissance. J'ai livré mon cœur à connaître la sagesse, à connaître la folie et la sottise, et j'ai su que cela aussi était désir de l'Esprit. » Alors. Nous sommes dans les, les vanités, tout est vanité, et pourtant, et pourtant, en réalité, nous sommes très loin d'un scepticisme. Frère Renaud. Alors, euh, c'est des phrases très connues qui sont euh, presque passées en proverbe, « Vanité des vanités » ou alors euh, « rien de nouveau sous le soleil euh, ».« Le monde de l'ecclésiaste est un monde qui ressemble au nôtre » par bien des aspects, puisqu'il euh, compose son livre quelques années, quelques décennies en fait, euh, après euh, presque l'explosion du monde, c'est-à-dire après la conquête de tout l'Orient par Alexandre, qui a en fait abattu les frontières euh, sur un espace immense depuis la Grèce jusqu'à l'Inde, et au milieu de cette, ce monde unifié se trouve la Palestine, et donc le monde de l'ecclésiaste, suivi par une, une hausse des échanges vertigineuses, une croissance économique et démographique telle qu'on en avait peu connue dans l'histoire des hommes jusque-là, et du coup une époque d'opportunités grandiose, de, de, de, vraiment de mélange culturel et euh, très conscient en plus puisque l'empereur Alexandre lui-même s'était fixé comme but euh, la production, ou en tout cas la genèse d'un homme nouveau euh, qui serait le citoyen des grands empires qui serait chez lui partout et qui ignorerait les frontières comme le coronavirus d'ailleurs hein. voilà. euh, donc c'est euh, un livre d'ancien régime l'ecclésiaste, au sens où euh, on est vraiment au sommet d'une civilisation euh, qui a confiance en l'avenir et qui voit euh, les opportunités euh, se multiplier autour d'elle par les échanges culturels, euh, par euh, la, la, la croissance de la science. En fait, bien des sciences que nous connaissons hein, jusqu'au Moyen-Âge, même jusqu'à l'époque moderne, ont en fait été élaborées à cette époque-là, la science de la l'édition des textes, certaines parties de la science médicale, euh, les, euh, de la physique, la géographie. C'est à cette époque d'ailleurs que euh, Aristarque de Samos a formulé la thèse, que, que l'hypothèse, en tout cas, que la Terre était ronde, euh, enfin qu'elle était un, un, une boule. Donc c'est vraiment euh, une, une époque qui a vu croître la sagesse de façon extraordinaire. Et euh, du coup, ça rend d'autant plus euh, vigoureux, euh, vigoureuse cette, cette page de l'ecclésiaste, hein, qui se détache, au fond, sur le, sur, non pas du tout sur, sur, euh, sur un monde déprimé, euh, en train de se recroqueviller sur lui-même, euh, comme justement on, on le croit souvent, mais c'est exactement l'inverse. <rire> l'ecclésiaste, euh, c'est un homme pour lequel la rencontre des cultures s'est faite dans une relative paix. Euh, euh, en tout cas, pas avec encore des, des guerres euh, qui en, vraiment très, très violentes, qui, euh, qui engloberaient des, des armées gigantesques. Non, les, bien entendu qu'il y a eu des guerres pour mener, pour arriver à l'empire d'Alexandre, mais en fait, les populations ne les ont pas directement subies. Et donc, cette rencontre des cultures, à ce moment-là, elle est uniquement un défi, un challenge porté à la sagesse traditionnelle Puisque on voit arriver d'un seul coup ces Grecs porteurs d'une civilisation tellement séduisante, avec sa philosophie, son théâtre, euh, ses, ses, sa poésie, euh, ses proverbes, bref, sa sagesse en général, son architecture, sa peinture, sa sculpture, bref, une civilisation en pleine expansion et qui du coup propose à tout le monde d'entrer dans le mouvement. <rire> c'est un, un véritable abonnement familial à Netflix. <rire> oui, avec, euh, évidemment, sauf que pour ce Netflix, vous avez je sais pas, le, le patrimoine que l'on vous donne, c'est Thucydide, c'est Platon, c'est Aristote, c'est Échille, c'est Ménandre, enfin bref, euh, et puis c'est la Septante ensuite, puisque au fond la traduction grecque de la Bible n'est pas autre chose qui est composée à cette époque, hein, elle, elle est contemporaine de l'Ecclésiaste. C'est en fait euh, une adaptation de la, de la sagesse hébraïque dans ce, dans ce monde nouveau. C'est ça en fait la, la septante. Chacun euh, a la culture qu'il peut. Voilà, donc c'est vrai qu'on on, on on, on, on me représente volontiers les jeunes gens bien nés et sûrs de leur succès prochain auquel l'ecclésiaste enseignait, parce que c'était ça, c'était un maître de sagesse qui avait des... Des, des jeunes gens euh, qui, qui formaient des jeunes gens de Jérusalem issus de la meilleure société euh, et euh, je me les présente volontiers comme des, euh, à la fois des, des gens euh, voilà, sûrs d'eux-mêmes, euh, de leur capacité, euh, de, aussi de, la, de leur foi euh, profonde dans, la, dans le pouvoir de l'intelligence de de humaine à accroître le bien. Et, euh, et donc vrai, une époque de progrès, si vous voulez, euh, de progrès tout à fait euh, sensationnel. Alors pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, promouvoir ainsi la vanité alors, en tout cas la mettre en, en exergue Voilà, alors le, de fait, l'ecclésiaste, euh, on, on, souvent on passe à côté du chapitre 2, euh, où il nous dit qu'il s'est livré à un labeur acharné pour accroître le bien autour de lui. Il a entrepris de grandes œuvres, comme il dit chapitre 2, verset 4. Il a bâti des maisons, planté des vignes, fait des jardins, des vergers, fait des bassins. Il a eu des domestiques. Euh, il a amassé de l'argent et de l'or. Il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses, des délices des fils d'Adam. Bref, je devins grand, je m'enrichis. On sent que... Et, et quand il parle de la sagesse, ça désigne, au fond, tous les talents euh, possibles pour l'homme euh, entreprenant c'est à dire l'économie euh, le droit euh, la politique euh, le l'art la philosophie euh, bref vraiment et, et, alors en, fait, Donc, en gros toute une Tout. richesse culturelle qu'on sait mettre à profit oui. Fait, hein. oui, oui, oui on sait l'utiliser pour le plus grand profit euh, euh, possible que l'on peut accumuler exactement et quand on voit ce qu'était Jérusalem à l'époque enfin dans l'époque qui suit l'exil, donc 5, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'était devenu une bourgade de 400 habitants absolument insignifiante. Et à peine deux siècles plus tard, c'était devenu une cité, une des, plus, une des plus belles et des plus prestigieuses cités de l'Orient, avec plus tard avec Hérode le Grand, carrément un temple grandiose, mais à cette époque, on sent, si vous voulez, qu'il y a vraiment eu un effort considérable de, de la part de, de, de la population juive pour vraiment accroître le, la richesse culturelle. Et ça, c et, et certainement que ça a été favorisé par ce contexte, justement, de, de grec qui, avec l'émulation que, que les conquérants alexandrins avait, euh, avait avait donné alors tu relances ma question oui pourquoi je je relance pourquoi cette vanité voilà alors pourquoi cette vanité c'est euh, Pascal qui a bien compris ça euh, avait une formule euh, magnifique il avait bien vu qu'il y a deux livres dans la Bible qui sont proches l'un de l'autre c'est Job et l'Ecclésiaste. Euh, justement parce qu'ils témoignent d'une sorte de mise en échec de la sagesse et il disait qu'il euh, y avait donc deux personnes qui avaient connu à fond la vanité du monde. L'un, Job, par l'expérience de la douleur, et l'ecclésiaste, par la satiété du bien. Et au, au fond, c'est une, une autre façon d'arriver au dégoût. Ce n'est pas par le, euh, par le manque, mais au contraire par le trop-plein. Par l'excès <rire> Par l'excès. <rire> euh, euh, la saturation des, voilà. des satisfactions. Alors, euh, en l'occurrence, exactement. Et, et, euh, on ne va pas accuser l'ecclésiaste de gourmandise ou de quelque chose comme ça. En revanche, et ce qu'il constate, c'est qu'il a cherché euh, honnêtement et euh, de tout son cœur, comme il dit lui-même, euh, le bien euh, par la sagesse, et qu'à un moment, et ben, il... Euh, il dit « vanité des vanités ». Alors, « vanité », ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est ça qui est, On fait un contresens complet, peut-être un petit peu causé par la, la traduction de, de l'hébreu sous-jacent par « vanité », qui vient d'ailleurs certainement de la version grecque. Euh, le, parce que « vanité », c'est vrai qu'on a l'impression que c'est rien du tout. Bon. « euh, Vanité », en fait, c'est la, la buée, que euh, ça veut dire en hébreu le mot veut dire buer euh, et du coup euh, il y a une image que j'aime beaucoup pour expliciter ça c'est euh, pour savoir si quelqu'un est encore vivant on met un miroir devant sa bouche et euh, s'il y a de la buée sur le miroir c'est que cette personne est encore vivante donc ça veut dire que la buée c'est ce qui sépare la vie de la mort donc ça n'est pas rien <rire> c'est tout sauf rien par contre ce que ça veut dire c'est que, euh, vraiment, entre le meilleur qui est la vie et l'abomination qui est la mort, il n'y a que la buée. Mmh. <rire> et et euh, du coup, comment se fait-il C'est là en fait que, que l'expérience de l'ecclésiaste aboutit à une sorte d'angle mort. Comment se fait-il qu'entre ce qui est suprêmement désirable et ce qui est suprêmement haïssable, il y ait si peu de différence ou si peu de distance. Voilà, c'est ça, c'est mieux. Si peu de distance. Qu'est-ce que c'est que cette vanité qui, qui donne tout son, son prix à toute chose Puisque c'est la vie. Et, euh, et, euh, et, et, du, et alors, En fait, le livre de l'Ecclésiaste nous livre cette recherche de la vanité par l'Ecclésiaste. Hein C'est-à-dire qu'il cherche quelle est cette distance infinitésimale qui sépare le bien du mal euh, et euh, euh, alors, de fait, c'est là que, que prend sens cette contemplation qu'on qu a lue tout à l'heure, euh, puisque il, il, ça commence d'ailleurs le livre de Ben Sira, l'Ecclésiastique, à ne pas confondre avec l'Ecclésiaste, euh, commence lui aussi par une sorte de contemplation du cosmos, et euh, c'est ce que fait euh, l'Ecclésiaste. Euh, alors, euh, une génération s'en vient, s'en va. La terre subsiste, le soleil se lève, avec cette formule qui revient trois fois, euh, il tend vers son lieu. Et ça, euh, l'Ecclésiaste le dit, du soleil, du vent et de l'eau. Euh, le, euh, donc Manifestement, le vent a un lieu propre, un euh, endroit où il est chez lui. Et si le vent tourne et tourne... Ce n'est pas justement de, de façon ridicule dans un peu de mouvement perpétuel, mais c'est parce qu'il a un lieu vers lequel il retourne. Et, de la, et donc la mobilité du vent, c'est l'attraction vers son lieu propre. Le soleil a lui aussi un lieu propre. Ce qui fait que, il accomplit son cycle au cours de la journée pour retourner à ce lieu propre. Et de la même manière pour l'eau, alors elle qui a un lieu propre assez évident, c'est la mer. Euh, donc en fait, euh, on voit bien que ce que l'ecclésiaste nous dit, c'est que les choses, toute chose, la contemplation en sagesse nous révèle que toute chose a une finalité, a un lieu vers lequel elle se rend, qui l'attire, qui exerce sur elle une attraction. C'est ce qu'il dit, j'ai su que cela aussi était désir de l'esprit. On, on, on traduit très très mal, souvent par poursuite de vent, mais c'est faux c'est un contresens absolu. J'ai su que cela était désir de l'esprit, c'est-à-dire qu'il constate qu'il y a une attraction euh, qui nous vient de l'intérieur et qui se porte sur, sur des objets. Et c'est là que, en fait l'Ecclésiaste, c'est là qu'on arrive à la vanité et au problème de, vraiment, que ce livre pose. C'est que autant nous arrivons à déterminer la finalité du vent, du soleil ou de l'eau, par la sagesse, justement. Mais l'homme, on n'arrive pas à déterminer quelle est sa finalité. Et c'est pour ça que, du coup, il nous raconte qu'il a cherché la sagesse jusqu'au bout, honnêtement, et qu'à ben, un, un moment, arrive la satiété. Il a cherché à faire fructifier, et finalement, il se dit, ça n'est pas ça, mais alors, quelle est cette fin voilà. Et en fait, c'est là où ce livre a une, une force prophétique euh, extraordinaire. C'est qu'il nous dit euh, la recherche naturelle et surnaturelle, enfin bon, parce que manifestement, nature et surnature ne sont pas vraiment euh, enfin, pensées indépendamment par l'ecclésiaste, la recherche par l'homme de sa propre fin euh, est ce qui donne à la vie son attrait, et, et ce qui... Euh, est, mais pourtant, je constate que ben, cette finalité, euh, on est incapable, d'une certaine manière, de se la donner à soi-même. Et donc, il ne le fait pas de façon nihiliste, de quelqu'un qui veut couper les ailes des autres en leur disant « tout ce que vous faites, ça ne vaut rien ». Non, il leur, il, ne, il leur dit au contraire euh, « voilà, moi, j'ai vraiment cherché jusqu'au bout. Ouais, je me suis acharné au travail. Je n'ai pas épargné ma peine ». Euh, tout, tous les instants de ma vie avaient du sens. Et pourtant. Euh, et pourtant, <rire> et pourtant ouais. voilà. Bah, D'où ouais. peut-être. Euh, C'est peut-être là que, quand même, on retrouve un certain, une force sceptique. Mm -hmm. C'est dans oui. le fait que, euh, comme on entend aujourd'hui, il faut donner du sens à son existence. Hein. C'est à nous de nous donner le sens puisque euh, euh, c'est nous, nous qui serions chargés de donner le sens de notre existence, de lui fixer un but, de se, char de se charger d'une mission, si l'on peut dire. Hein. Mm -hmm. et, et finalement, ce que, euh, ce que Coelette nous enseigne, euh, c'est que lui a déjà essayé, il a fait ça, il a tout consacré à ça, mm -hmm. mais que justement, euh, se donner un sens à soi-même, euh, c'est une entreprise euh, qui n'aboutit à rien. Voilà. Alors, ce qui, du coup, euh, sauve l'ecclésiaste, c'est qu'il euh, il ne conteste absolument pas la valeur de la loi de Moïse et de la tradition d'Israël. Euh, et il sait que c'est le, le chemin de la vie, d'observer les commandements et de rechercher la vie bonne telle que la loi la définit, et qui est donc dans l'obéissance à Dieu. Ça, il le sait. Simplement... Euh, il ne va pas sortir ça de, de sa manche, <rire> comme ça, euh, en, en disant, euh, « Ben voilà, mais en fait, la vie bonne, c'est d'observer la loi de Moïse, etc. » Il le sait. Et de cette manière, c'est un présupposé chez lui. Euh, simple, mais du coup, c'est fort de cette conviction tellement solide, qui n'a rien de sceptique, pour le coup, et qui est au contraire la, la, la force même de la tradition d'Israël, eh bien, il se permet des incursions <rire> en dehors hein, parce que euh, voilà, il se, il se dit ben, je suis suffisamment armé en quelque sorte par la tradition que j'hérite et qui, qui attient une forme d'apogée à son époque puisque au fond c'est l'époque de l'Église, c'est l'époque où on, on termine aussi, où on achève la Bible hébraïque telle que nous la connaissons euh, le, euh, donc fort de cette tradition euh, grandiose, je peux me permettre de euh, la questionner et de, la, de, la pousser dans ce, de pousser dans ses retranchements, en quelque sorte, l'enseignement des maîtres et des anciens. Euh, voilà, c'est voilà, pour ça que le scepticisme de Colette est un contresens. Hein. C'est qu'en fait, il ne conteste pas ça, simplement, il se permet de le, de le, de le mettre en crise, du point de vue d'une de de, de, de, de, de, exigence de vérité, justement, qui, pour le coup, n'est pas sceptique du tout, mais d'une exigence de vérité qui est enracinée dans l'expérience personnelle, et qui, pour le coup, est quelque chose de très parlant pour l'homme d'aujourd'hui. Et donc, si je, je résume, en fait, le, le, le mode de, pour, pour est de, de rechercher la sagesse, ça va être de regarder le monde, voir qu'il y a des choses diverses, ici, en l'occurrence, la Terre, le Soleil, les eaux, et, et donc on voit ici comment il englobe en fait le cosmos, hein. j'imagine qu'il mmh, mmh, il, il irait sans aucun problème jusqu'à jusqu la fourmi et, euh, oui, et, ça euh, vient au, le et à la bactérie. Là, là. Mmh. Mais euh, il, il englobe donc toutes ces, ces réalités naturelles qui sont autour de lui. Il, euh, il, en, il, il voit que toutes, chacune de ces réalités obéissent toutes au même principe, c'est-à-dire le fait qu'elles sont en mouvement. Mmh. Le fait qu'il y a quand même un caractère cyclique, qu'il y a un retour permanent, qu'il y a une régularité, une, une, euh, euh, elles obéissent en fait aux mêmes lois. Et puis troisième chose, que ces lois font que il y a une, euh, toujours, euh, elles vont vers quelque chose, elles produisent quelque chose, elles ont des effets. Donc une régularité des effets ou de, de, ce, qui les, de ce vers quoi elles vont. Et donc fort de ce regard sur le cosmos, il considère après sa propre vie. Voilà. En se disant, mais moi-même, c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai moi-même euh, euh, cherché, euh, été, je suis une de ces réalités de ce monde, j'ai été en mouvement toute ma vie, j'ai fait tout ce qu'un homme sait faire, avec ses mains, avec son intelligence. Euh, et euh, Oui, mais cette fin, ce but, que toute chose cherche, moi, finalement, je ne l'ai pas trouvé C'est cela, un voilà. petit peu, quand même. Hein, C'est-à-dire cette... que lui ce qui, cette finalité, pour lui, c'est la sagesse. Voilà. Ce qu'il appelle la sagesse, c'est très nettement la, la finalité. De la, même que, de la même manière que le soleil a sa finalité, euh, l'homme a une finalité qui est la sagesse. Euh, et donc, qui est quelque chose de multiforme, hein, bien entendu, euh, et qui a des réalisations euh, humbles, euh, au niveau de l'artisanat, euh, au niveau de la philosophie, etc., et pourtant, il y, a, il y a quelque chose dont il sent que c'est inabouti. Et là, là, pour le coup, on retrouve quelque chose de tout à fait actuel qui est, mm. euh, ex je pense, très proche de, de nos propres non, expériences. Hein. Vraiment, très nettement, c'est un livre d'une modernité absolue, l'ecclésiaste. Simplement, il faut le lire avec les bonnes clés de lecture. Sinon, on fait des contresens en permanence. Peut-être, frère Éric, un contrepoint sur cette cette présentation de l'Ecclésiaste. Un contrepoint. « Il n'y a rien de nouveau, dit l'Ecclésiaste, tout tend toujours à son lieu. <rire> » Frère Renaud sourit. Comme cette finalité, toute chose, tout mouvement, le cosmos, la nature tend à son lieu. Et cette finalité même n'est jamais une découverte puisqu'elle fait partie de l'être même de ces choses. L'être d'un fleuve, qu'il s'appelle la Garonne, la Gironde ou la Moselle, et de descendre, de creuser des vallées et de se jeter dans une immense masse d'eau, la mer ou l'océan. Aucune variété, rien de nouveau. Saint Augustin, je crois, laisserait entendre cependant qu'il y a quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, d'inouï. C'est que telle âme unique, la mienne, par exemple, la vôtre, que telle âme se convertisse. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il applique à l'homme et à sa chance de faire du neuf en lui ce principe que, frère Renaud, tu viens de définir. C'est-à-dire ce principe hérité de la physique grecque, tel qu'on peut le, le rencontrer, ce principe chez Aristote, par exemple, l'idée selon laquelle chaque corps est entraîné par une sorte de poids naturel vers un lieu déterminé de l'univers. Ce poids, cette agitation incessante, tant que le corps n'a pas trouvé son lieu, on peut parler en latin et parler d'inquiétude, oui. l'état de celui qui ne trouve pas le repos, la quiétude, cet état n'est pas une qualité surajoutée ou accidentelle, c'est bien une force intérieure qui appartient à l'être de, de chaque chose, du fleuve, oui. du vent, du soleil. La pierre tombe vers la terre, le feu s'élève vers le ciel, l'eau et le vinaigre se séparent progressivement lorsqu'on cesse de remuer le mélange. Et bien pour Augustin, cette propriété qui appartient à l'être de l'homme n'est rien d'autre que la volonté à son point le plus fort, dans l'anthropologie la, d'Augustin, c'est son amour. Et là on retrouve un petit peu la traduction que tu proposais, désir de l'esprit en fait c'est bien de ça qu'il s'agit ce mouvement qui agite l'homme une... pour Augustin c'est cet amour désir de l'esprit je vous lis un, un extrait des confessions le poids ne va pas forcément en bas mais au lieu propre le feu tend vers le haut la pierre vers le bas ils sont menés par leur poids ils s'en vont à leur lieu l'huile versée sous l'eau s'élève au dessus de l'eau L'eau versée sur l'huile s'enfonce au-dessous de l'huile. Ils sont menés par leur poids, ils s'en vont à leur lieu. S'il n'est pas à sa place, un être est sans repos. Qu'on le mette à sa place et il est en repos. Mon poids, c'est mon amour. C'est lui qui m'emporte ou qu'il m'emporte. Mais il ne suffit pas, je crois, d'avoir mis un joli mot « amour » Sur ce principe hérité de la physique grecque, rien de nouveau sous le soleil, l'homme se met en mouvement vers un gâteau ou un morceau de fromage, comme la chèvre, vers les jeunes pousses d'un arbuste. L'amour le pousse et le pousse souvent vers de sombres précipices, rien de nouveau. Augustin va plus loin et c'est bien précisément là qu'il faut l'appeler saint Augustin. Car l'extrait que je viens de lire ne s'insère pas dans un traité de philosophie ou d'anthropologie, mais c'est une page d'exégèse. Augustin médite et interprète le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. L'esprit est porté au-dessus des eaux, et c'est par ce même esprit, nous dira saint Paul, que la charité est répandue dans nos cœurs. Nos cœurs d'hommes terrestres, en bas, reçoivent donc de Dieu un don qui les fait désormais tendre vers le haut, attirer vers le haut, vers leur nouveau lieu, le ciel, là où est l'Esprit de Dieu, la cité céleste. Un dernier extrait des Confessions, toujours au livre 13. L'Esprit était porté au-dessus des eaux, à qui dire, comment dire, le poids de l'amour charnel qui entraîne au précipice de l'abîme et le relèvement qu'opère la charité par ton esprit qui était porté au-dessus des eaux. À qui le dire Comment le dire Car il n'est pas question d'espace où nous soyons immergés et d'où nous émergions, quoi de plus ressemblant et quoi de plus dissemblant. Il s'agit de sentiments, il s'agit d'amour, L'impureté de notre esprit nous fait sombrer en bas par amour des soucis, et la sainteté du bien nous relève en haut par amour de la paix. Afin que nous tenions le cœur haut, vers toi, là où ton esprit est porté au-dessus des eaux, et que nous parvenions au repos suréminent quand notre âme aura traversé les eaux qui sont sans substance. Voilà le nouveau on pourrait tenter de répondre à, à l'ecclésiaste. Sachant que, donc, ici, Augustin est très attentif à ce mouvement, en fait, il est dans le, il, il, sa méthode consiste à, à, à étudier le mouvement et à étudier où conduit le mouvement. Où conduit en le fait, mouvement. Et, et plus exactement, à repérer euh, qu'est-ce qui, qu qui va arrêter le mouvement, c'est-à-dire à quel lieu est-ce qu'on aura Alors. atteint euh, euh, le moment où, où l'âme se repose. À ce moment-là, on aura découvert euh, là où on va, et là, là où, où on, on est fait pour aller, c'est oui. ça oui. De la même manière que le Soleil euh, euh, a son, son cours, euh, son orbite à parcourir, et qu'il euh, il, il cherche, il est, si on peut dire, mmh. toujours mmh. Vers, en direction de sa fin, de la même façon, l'homme dès lors qu'il arrive à repérer dans quelle direction conduire son amour, à ce moment-là, il sait là où il va, et il sait là où il est conduit. Et donc finalement, c'est à ce moment-là que se fait le nouveau. Que le nouveau, oui. Le nouveau, c'est vraiment cet esprit de Dieu qui nous attire vers le haut et qui met en nous une pesanteur qui va prendre la place d'une pesanteur qui pourrait nous conduire vers des amours ou des petits espoirs, de, de biens matériels, et, et voire pire d'une certaine façon. Donc il y a, il y a quelque chose d'entremêlé jusqu'au bout, dans nos vies, c'est évident, entre ces deux poids, entre un poids d'amour charnel et, et désordonné, et un poids, au contraire, ce poids de cette attraction figurée par l'esprit porté au-dessus des eaux. Ce qui veut dire que en fait, Augustin ici compléterait Coëlette, Là où Kohelet euh, donne le point de repère, y a-t-il du nouveau dans ta vie euh, et, et, et en fait, tant que tu n'as pas trouvé le, ce lieu que, pour lequel tu es fait, finalement, tu vas ressortir un peu euh, amer, ou en tout cas euh, blasé de tes expériences de recherche du sens, de tes expériences de recherche de la fin. Tu vas aller un peu en tous sens, mais même si c'est de manière très honnête, mmh. finalement, mmh. tu auras l'impression de n'avoir rien fait de nouveau. Euh, au contraire, si tu es dans l'axe de, de ce vers quoi ton amour te porte, ce vers quoi euh, l'esprit t'attire, mmh. là, en revanche, va se faire du nouveau. Je crois. Et je, je crois qu'on pourrait dire qu'en fait, Augustin met des mots, en quelque sorte... Il, dit, il veut dire à l'ecclésiaste qu'au fond, la loi de Moïse, ecclésiaste n... ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est elle qui l'attire, au fond, l'ecclésiaste. Et c'est pour ça oui. qu'il est dans le, dans, dans le corpus biblique, au fond. Parce, qu oui. parce que l'ecclésiaste, comme tu le dis, n'est pas, euh, voilà, pas un exemple de pessimisme. Ou... Non, oui. il appartient à la révélation. Et, et parce qu'il est attiré, lui, par oui. ça, et Pour lui, la, la loi de Moïse joue ce rôle de... De, de ce poids vers le haut, qui du coup contrebalance tous les autres petits poids naturels, peut-être, enfin, ou d'amour. ou euh, En tout cas, peut-être la, que, que la sagesse euh, naturelle a tendance à chercher à, à l'aveugle. Hein. Hein. Peut-être que la loi oui. euh, permet de, de, oui. de tracer de un tracer, chemin, oui. que euh, qui, qui, si la loi n'est pas là... Euh, l'intelligence humaine erre beaucoup à, le, à chercher, à se guider dans la vie. L'ecclésiaste, c'est quelqu'un pour qui euh, la, la tradition forme un tout. Et, et du coup, euh, il y a bien euh, cette somme de culture que l'on a reçue et qui inclut aussi, donc, forcément, bien entendu, la, la, la loi religieuse. Oui. Voilà. Euh, donc, de ce point de vue-là, on sent que c'est quelqu'un qui, euh, qui est complètement immergé dans la vie concrète, non. et et du, du coup euh, qui, qui est, c'est-à-dire que pour lui la, la, la tradition qu'il reçoit, c'est elle, elle, elle inclut euh, les sciences, la culture, les arts et la religion, bien sûr. Et pourquoi il n'a pas, on pourrait lui poser la question, pourquoi il n'a pas mis davantage en lumière cette idée que la loi de Moïse pouvait être justement ce qui ce qui pouvait euh, faire décoller de toute cette euh, parce que même dans son style, il y a quelque chose de très euh, — Oui, peu. océan, oui. il y a toutes ces répétitions, vanité des vanités, et puis ces refrains oui, mais qui mais reviennent sans cesse. — Notons bien quand même que le, le, le frère Renaud citait Blaise Pascal au départ, qui rapprochait Job de l'ecclésiaste. Mmh. On a exactement la même chose chez Job. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, euh, ne propose pas la réponse il la de manière positive. Oui. Il la propose en creux, oui, en creux. au travers oui. de l'expérience oui. de sagesse, de l'expérience humaine. Fais l'expérience de la vie humaine, et voilà, je te livre ce qu'est le fruit de mon expérience de cette vie, euh, cherchée euh, avec, euh, avec une, une, une, une grande générosité, et, et dans lequel j'ai écarté tout ce qui n'allait pas, mais, mais à toi maintenant de comprendre quelle est la leçon à tirer de cela. Non Oui, et là, c'est là où il y, a une, il y a une limite au rapprochement avec, avec ce que dit Pascal. Sur l'Ecclésiaste. Pascal, on sait que son grand thème, c'est la misère de l'homme sans Dieu. Or, c'est pas ça, ni pour Job, mmh. ni pour l'Ecclésiaste. Mmh. Ce ne sont pas des hommes sans Dieu. <rire> au contraire, justement, c'est presque Dieu a trop de place dans, le, dans, le, dans, dans leur vie. Euh, non, c'est plutôt, justement, au nom même d'une expérience qui est inspirée en profondeur par le désir de Dieu, en fait, euh, qu'ils mènent honnêtement leurs recherche. Et que l'un, en effet, éprouve la satiété des biens, et l'autre, euh, eh bien, l'abîme la, la, la, la, de la souffrance euh, dans la maladie, la privation, etc. Mm. Mais du coup, c'est vraiment, euh, c'est inspiré vraiment par leur désir de, de Dieu, en fait. Mm. Et euh, c'est peut-être une des choses que, j'imagine bah, que, le, que, que, le, imagine que les, les, nos contemporains qui font l'expérience du, du, du manque ou de la satiété, c'est parce qu'il y a les deux, hein, au fond, euh, c'est peut-être cette cette, ce discernement-là qu'ils ont à faire, c'est-à-dire est-ce que cette, ce discernement ou cette société est, est simplement euh, euh, nihiliste mm -hmm. ou est-ce qu'au contraire il est inspiré par un désir plus grand mm -hmm. Et c'est là où il y a quelque chose, je pense, de, vraiment de, de, de parlant pour nos contemporains. Sur le parallèle avec Job, je, je voulais dire aussi peut-être que euh, Job, quelle que soit la construction du texte, peu importe, on a ce cadre où on a, le, on a Dieu, on a ces, ces premiers chapitres de Job qui du coup insèrent toutes les paroles de Job vraiment dans ce cadre providentiel. Chez l'ecclésiaste, mmh. le livre commence par vanité des vanités. Et c'est ça du coup qui, bah, qui, qui, qui peut aussi être plus heurtant en fait que, que Job. Job, on est préparé. On sait qu on, quand on entre dans l'île de Job, voilà, on est avec Dieu, on sait que Dieu, il y a le mystère du, de la permission divine. Enfin, voilà. Oui. Pour l'Ecclésiaste, on n'a pas ça. On entre vanité des vanités. Voilà. Mais on reste quand même qu on avec reste... tous les mots s'usent, un homme ne peut plus les dire. Et, et, et tout l'enjeu étant quand même pour l'homme d'arriver à exprimer, exprimer. pour lui-même les raisons. De vivre. Et autant le soleil, la terre, les eaux n'ont pas besoin à eux-mêmes de s'exprimer pourquoi ils vivent, ils le vivent un point, c'est tout. Autant pour l'homme, pour vivre ce pourquoi il est fait, il a besoin de le connaître, de l'exprimer pour lui-même. Et là se fait évidemment la recherche de la sagesse. Et oui, parce que on peut désirer de construire une cité parfaite, etc., sur Terre, mais même ce désir-là ne sera pas suffisant, et, et c'est là où il, y a le... oui, il faut aller. Euh, voilà, où euh... il faut... On se rend compte qu'on est fait pour une autre cité. Alors si ouais. on met tout son cœur dans la cité de la Terre, on peut faire une œuvre magnifique politique, mais notre mais âme ne sera pas en, en repos. Voilà. Et donc ouais. du coup, il y a ce... Cette tension, ce combat à l'intérieur, qui n'est pas forcément un combat entre des passions mauvaises et puis oui, de, oui, oui, une fait, inspiration ça. religieuse, même entre de grandes, grandes idées de la vertu humaine, ça ne rassasiera pas. Je, je voudrais abonder <rire> dans, dans votre sens, à, à tous deux, euh, avec euh, trois, trois petits textes de, de saint Thomas d'Aquin. Le, le premier euh, qui va dans le sens de cette, de cette quête, de cette recherche du constat que euh, l'homme, euh, sa fin ne lui est pas évidente. Il faut de quelque manière qu'il la cherche en même temps qu'il la trouve, ou qu'il la cherche en même temps qu'il la découvre. Hein? Euh, et euh, Ici, c'est un, un, un petit commentaire sur un texte de Job, là on, on voit le, le parallèle, euh, Job 3, euh, chapitre 3, verset 23, qui dit « Pourquoi donner à l'homme la lumière et la vie, lui dont le chemin est caché et que Dieu environne de ténèbres ?» Et donc on voit bien cette même question, finalement, hein, de euh, « Oui, j'ai mon chemin, j'ai mon désir, mon amour, mais quelle est la direction à suivre ?» Et euh, comment se fait-il que euh, Dieu ait entouré notre recherche de ténèbres Commentaire de Thomas « Le chemin de l'homme est caché parce qu'il ne sait pas d'où provient sa situation présente de prospérité, comme le rappelle le livre des Proverbes, qui dit « Dans le rire, même le cœur trouve la peine, et la joie s'achève en chagrin. » C'est-à-dire, tout est toujours mêlé, ce que tu disais à l'instant, euh, frère Éric. De même, Thomas cite Jérémie, chapitre 10, « La voix des humains n'est pas en leur pouvoir, et il n'est pas donné à l'homme de diriger ses pas. » Ou encore l'ecclésiaste, « Quelle nécessité pousse donc l'homme à chercher pour lui de grandes choses, alors qu'il ignore ce qui sera utile pour sa vie Et qui peut indiquer ce qui arrivera ici-bas après lui ?» Et, Thomas continue, Job explique en quoi le chemin de l'homme est caché lorsqu'il dit « Dieu l'environne de ténèbres ». Et Thomas détaille quatre types de ténèbres. Il y a... Alors, je précise d'ailleurs que Thomas, comme Coelette, mais comme Augustin, euh, parle à une époque de grande science, de grand déploiement de la recherche de la science. Hein. Donc, euh, il ne s'agit pas ici d'insister euh, sur, sur le fait que l'homme ne sait rien, mais plutôt sur les limites de ce qu'il sait. Hein. Comme aujourd'hui... Il ne s'agit pas de dire « toute la science que nous accumulons n'est rien », mais plutôt de dire « regardons les trous euh, de cette science, les choses que cette science n'arrive pas, et, ou en tout cas pour lesquelles il est difficile de répondre. » Alors, il y a quatre types. Les ténèbres vont en quatre sens, et si l'on peut dire « nous sommes cernés hein, », comme le dit Job, en quoi est-ce que nous sommes cernés Eh bien parce que les ténèbres vont être de, de toutes parts. D'abord, « Il y a ce qui vient avant et ce qui vient après. » Comme le rappelle l'Ecclésiaste, « Grand est le tourment de l'homme car il, car il ignore ce qui n'est plus, et ce qui vient, nul ne peut savoir quand cela arrivera. » On peut prévoir euh, l'arrivée d'une épidémie, on ne sait pas laquelle, quand et quel sera le, le, le lieu et le moment de cette épidémie et comment il faudra y répondre. Voilà donc un lieu d'ignorance, le, le, le passé et le futur. Il y a aussi ce qui est à côté de nous, à savoir les autres hommes. Pourquoi Et il cite la première épître aux Corinthiens, « Qui sait les secrets de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui Car en effet, le libre arbitre de chacun nous est impénétrable. » Nous avons donc, nous vivons, en vivant avec d'autres hommes à côté de nous, nous vivons avec des mystères sur pattes, Puisque nous ne savons pas ce qui est leur vie intérieure et nous n'avons pas accès à cette vie-là. Cela reste pour nous une ténèbre. Il y a encore ce qui est au-dessus de nous, comme le rappelle euh, la première épître à Timothée Dieu qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme ne voit ni ne peut voir. Et le psaume 17 Il fit des ténèbres son voile. Euh, Dieu euh, nous a caché. Euh, la, sa connaissance, non pas parce qu'il euh, il veut nous la cacher, mais simplement parce qu'il veut que nous la cherchions et euh, que nous, le, que nous le, le cherchions. Il y a enfin ce qui est en dessous, et là il cite l'Ecclésiaste, « Toutes ces choses difficiles, l'homme ne peut les expliquer par la parole. » En le grand, je pense que ce à quoi Thomas pense, c'est... Euh, tout ce qu'il appelle en dessous de nous, ce sont tous les êtres, toutes les créatures qui sont en dessous de nous. Nous pouvons développer des sciences extrêmement élaborées, mais en même temps, cela nous conduit toujours à des choses difficiles, difficiles à exprimer en termes de sagesse pour, pour savoir comment vivre. Euh, donc, situation de l'homme que Dieu a environné de, de, de ses limites, de sa connaissance, de ses, voilà, et qui l'oblige à chercher son chemin en vivant, et en expérimentant et en cherchant la, la finalité de sa vie. Et euh, pour re, rebondir sur euh, ce que Augustin disait du, du nouveau, donc il y a du nouveau là où euh, l'esprit est... Euh, euh, éclaire l'homme et illumine l'homme parce que euh, tout d'un coup l'homme trouve mm -hmm. un lieu de son repos il y a quelque chose de neuf qui se fait euh, alors que finalement euh, les péchés sont toujours les mêmes mm -hmm. mais en revanche les, les, les histoires de la grâce elles sont toujours uniques mm -hmm. et toujours nouvelles bien mm -hmm. mais euh, <rire> euh, ici Thomas euh, rajoute une petite euh, euh, enfin, un complément à ce nouveau il y a aussi euh, la, nouveauté de ce que, euh, de la, la nouveauté de la fin de la vie humaine, à savoir la résurrection des, des morts. Mmh. Euh, les morts ne sont pas faits pour ressusciter, et s'ils si ressuscitent, mmh. comme Lazare, c'est pour mourir à nouveau. Mmh. Hein? Donc, rien de nouveau sous le soleil, de ce point de vue-là. Mais en revanche, la résurrection des morts, comme résurrection finale, qui, pour la vie éternelle, elle apporte quelque chose de nouveau, et euh, c'est un autre texte, mais je ne veux pas trop m'y attarder. Je voudrais, euh, troisième illustration, c'est euh, finalement, pour Thomas, euh, cette question de l'ecclésiaste, mm -hmm. elle trouve sa réponse euh, dans le Christ. Et peut-être est-ce euh, le jour de l'Annonciation qu'il faut lire ce texte. C'est dans le prologue de son commentaire des sentences au deuxième livre, où Thomas commente euh, la phrase que nous avons entendue tout à l'heure, « Vers le lieu dont ils sont sortis, les fleuves s'en retournent pour qu'à nouveau ils s'écoulent. Hein? » Ce, Cette phrase qui décrit finalement le cycle de l'eau. Mm « -hmm. euh, les, les fleuves sont sortis d'un lieu, ils se constituent, et ils retournent, et à nouveau ils s'écoulent. » Voici ce que dit Thomas. Nous pouvons entendre deux choses dans ses paroles, à savoir le mystère de l'incarnation divine et son fruit. Tout d'abord, le mystère de l'incarnation divine. Il est suggéré par ce retour des fleuves lorsqu'il est dit « Vers le lieu dont ils sont sortis, les fleuves s'en retournent ». Alors que le fruit de l'incarnation, lui, est signifié par la répétition du flux, c'est-à-dire le fait que, à nouveau il s'écoule. Explication. Tout d'abord, ces fleuves, ce sont les bienfaits que Dieu fait couler dans les créatures, les bienfaits naturels, ce que Dieu a donné aux créatures, comme être, vivre, connaître, et toutes ces choses semblables. Et le lieu d'où ces fleuves s'écoulent, c'est Dieu lui-même. Donc tout ce que nous sommes vient de Dieu et nous constitue parce que cela vient de Dieu. Nous sommes donc constitués par ces fleuves des bienfaits naturels que Dieu nous a donnés. Ces fleuves, continue Thomas, on les trouve individuellement dans les autres créatures. C'est-à-dire qu'ils ont chacun une certaine perfection, une certaine... voilà. Mais dans l'homme, ils apparaissent comme confluents, car l'homme est une sorte d'horizon, de limite commune de la nature spirituelle et de la nature corporelle. Nous avons en nous un peu une espèce de résumé, alors ça c'est le grand thème de l'homme comme microcosme, hein. c'est-à-dire il, il, il résume en lui le, euh, à la fois le spirituel et le corporel, euh, le psychique et euh, l'atomique, euh, le biologique, enfin bref. Et donc l'homme est comme un milieu, puisqu'il participe aux bienfaits corporels et spirituels. C'est pourquoi, c'est pourquoi, Lorsque cette nature humaine, ces fleuves, ce microcosme qui, qui résume en lui tous les fleuves des bienfaits de Dieu, lorsque la nature humaine est ajointée à Dieu par le mystère de l'incarnation, eh bien, tous les fleuves des bienfaits naturels sont ramenés à leur principe, puisque le Christ, le Verbe, se fait chair, S'unit à lui, ce dont il est la so ce, lui qui est la source, mm -hmm. il s'unit au fleuve qui découle de lui. Et donc les fleuves retournent à leur principe dans le Christ. Quand le Verbe s'unit à la chair, la chair est unie à Dieu. Et donc elle retourne à, à son principe. C'est ainsi donc que la nature humaine, euh, lorsque la nature humaine est adjointée à Dieu par le mystère de l'incarnation, tous les fleuves des bienfaits naturels sont ramenés à leur principe en sorte que l'on peut dire ce qu'on lit en Josué, les eaux sont retournées dans, dans leur lit et elles s'écoulaient comme avant. D'où ce qui suit, la suite du texte de l'Ecclésiaste, les fleuves étant retournés à leur origine, à leur source, à nouveau ils s'écoulent. Et là, dit Thomas, c'est le fruit de l'incarnation qui est indiqué, à savoir que Dieu lui-même, qui avait fait s'écouler de lui les biens naturels, les ayant comme tous ramenés à lui par l'assomption de la nature humaine en lui-même, et non pas seulement comme Dieu, mais comme Dieu et homme, il fait s'écouler à nouveau abondamment des fleuves qui sont les flots de la grâce. Et Thomas cite ici, Jean, c'est de sa plénitude que nous avons reçu, et grâce pour grâce. Et donc en fait, ce qui était pour, euh, pour l'Ecclésiaste, le signe même de, euh, du fait que toute chose trouve sa fin, a, poursuit son cours, et que Dieu lui a donné sa finalité, en fait, pour Thomas, c'est vraiment dans le Christ que l'homme va retrouver, ou va, mmh. va trouver sa finalité. Hein. C'est là où, justement, en lui, dans le Christ, la nature humaine atteint sa fin, mmh. et elle est renouvelée, et là on retrouve le thème d'Augustin, elle est renouvelée de l'intérieur par les flots de la grâce. Hein. Et si l'on peut dire la question laissée en suspense par Coëlette, trouve enfin sa réponse avec le Christ. Je ne sais pas si cela suscite... De l'admiration, surtout. <rire> Peut-être euh, pouvons-nous, à ce moment-là, euh, nous, nous arrêter sur, euh, sur cette évocation de Coëlette et sur euh, toute... Euh, les merveilles qu'il nous a fait euh, aider à contempler et qu'il a préparées euh, dans notre cœur en nous préparant à la venue et à l'incarnation du Christ Sauveur. Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit cellum et teram.